Yahweh, je Yo Gana Monoyo, Yahweh Ganaon Ganassim Bayo Yahweh Ganaci Bayo Gana Simi Bayo Ngawe nga simba yon, nga na yoko yon. Ngawe nga na yoko yon, nga na yoko yon. Hmm Shalom, shalom, les formes de foi. Shalom, shalom Shalom, shalom, shalom Shalom les mamans, shalom Alléluia, Alléluia Cette prière est spéciale Pour les femmes qui n'ont plus de trompe Non plus de matrice La médecine a condamné Les portes sont fermées Elles ont l'impression que L'Éternel n'est plus à la hauteur de répondre. Cette prière est pour ces femmes qu'on a donné alors les termes de maladie inexpliquées. Nous voulons prier au nom de Jésus-Christ. On ne donne que ce qu'on a. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille. Elle n'est sans les deux trompes. On ne donne que ce qu'on a. Aujourd'hui, j'aimerais partager vraiment quelque chose de grand avec vous. Je veux prier avec toutes les femmes abandonnées, les femmes qui sont sous la five, les femmes qui ont la five à suivre, les femmes qui ne savent plus comment avancer, les femmes qui se disent que je ne sais pas, que ce n'est plus possible, que je dois me faire avec. Ce live est pour vous alors ces femmes-là qu'on a condamnées, vraiment humiliées, ces femmes-là qu'on a rabaissées, ces femmes-là qu'on a dit que il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien alors à faire, il n'y a plus rien à faire, c'est alors que tu dois savoir que cette prière est pour toi, parce que je te déclare féconde au nom de Jésus-Christ, je te déclare féconde by fire, by force, je te déclare féconde au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia tu tumbali combo nayo Ni combo nayo Mali combo nayo Kokalanda Ni kalo Tu tumbali combo cette prière est spéciale pour ces femmes humiliées, rabaissées, déconsidérées, plus de trompes, plus de matrices, liées alors à l'avortement qu'elle avait dû, dû faire pendant son enfance alors qu'elle est encore jeune. Cette prière est pour toi, ce direct est uniquement pour toi. Et l'Éternel, le Dieu des armées, va te faire énormément du bien là où les gens se sentent beaucoup moqués de toi, là où les gens t'ont donné des noms, quand même le médecin est arrivé à faire que tu dois alors adopter ce direct pour toi. Je parle aux femmes qui n'ont plus de trompe, qui n'ont plus de matrices, Ce direct est pour toi. Alléluia. Je parle aux femmes désespérées, je parle aux femmes délaissées, je parle aux femmes qui ne savent même plus faire un pas, sans pourtant qu'on se moque d'elles. Je parle aux femmes qui sont sous la five. Alléluia. Je parle aux femmes qui sont alors sous la five. Alléluia, alléluia, alléluia. Je parle à toutes ces femmes aujourd'hui. Les miracles doivent alors s'opérer au nom de Jésus Christ de Nazareth. Prépare ta bouteille d'eau, prépare les habits de bébé. Si tu n'as pas encore les habits de bébé, va prendre le cinglé de ton mari, va prendre le cinglé, un dessous, un habit vraiment que. Ton mari porte en bas. C'est avec ça que nous allons prier parce que on va être dans le prophétique. Alléluia. On va être dans le prophétique et l'Éternel, le Dieu des armées, te fera énormément du bien. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui je vais prier, je vais déclarer, je vais décréter et les miracles doivent s'opérer, le ciel doit s'ouvrir. Je vais prier pour ces femmes ménopausées, pour ces femmes qu'on a déjà appelées, c'est trop tard. Je veux prier pour ces femmes que le monde a déclarées, trop tard, Alléluia, là on a dit trop tard, je vais prier pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où les médecines a dit c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire, je vais prier pour toi, by fire by force, tu dois te relever, tu dois témoigner, tu dois rire, tu dois rentrer dans ta saison au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia, tu dois rentrer dans ton témoignage, tu dois rentrer dans ton miracle, Alléluia Les miracles doivent s'opérer, le ciel doit s'ouvrir pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je crois fermement à ton témoignage. Je crois, je crois fermement, je crois fermement, je crois fermement. Je crois fermement à ton témoignage. Je crois fermement à ta saison. Je crois fermement que toi aussi tu es capable de témoigner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier aujourd'hui pour ces hommes-là. La médecine a condamné Pour ces hommes-là, là on dit alors que tu ne produis plus de supermatozoïdes Là on t'a dit alors que les supermatozoïdes sont trop petits Il n'y a plus d'espoir Je vais prier pour toi aujourd'hui Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Le ciel doit s'ouvrir Le ciel doit s'ouvrir Tu dois rentrer dans ton témoignage Tu dois rentrer dans ta célébration Tu dois témoigner Tu dois témoigner Tu dois témoigner Tu, dois témoigner. tu es là depuis que tu es né, tu n'as jamais permis à une femme de tomber enceinte, papa tu es là, aucune femme n'est tombée enceinte de toi, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, je veux prier pour toi, le Dieu d'Israël doit te faire énormément du bien alléluia, tu dois avoir une raison à partir de maintenant, de témoigner, de célébrer le nom de l'éternel, de danser et de dire que l'éternel, le Dieu des armées il est le Dieu capable, aujourd'hui même et maintenant, au nom de Jésus Christ et de Nazareth, le temps des miracles n'est pas encore passé, chère maman. Le temps des miracles n'est pas encore passé, alléluia. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Il règne encore, alléluia. Il règne encore, sur son trône de grâce. Il règne encore, il donne encore des enfants. Il répond encore aux prières des femmes, alléluia. Je te parle alors de ce réparateur des brèches, de ce Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Je te je te parle de ce Dieu capable Je te parle de ce Dieu Yandarabo Shakababa. Lorsque lui dit oui, personne ne peut dire non Je te parle de ce Dieu lorsqu'il ouvre Personne ne peut fermer Je te parle de ce Dieu Yandarabo Shakababa. Aujourd'hui, c'est pour ça que nous allons prier Bien-aimé, nous allons prier Maman, nous allons prier Papa de foi, maman de foi, nous allons prier Aujourd'hui, le ciel doit s'ouvrir pour toi Aujourd'hui, le ciel de tes entrailles doit s'ouvrir Aujourd'hui, ton lit conjugal doit être béni Aujourd'hui, cette five là doit répondre Il y a quelqu'un qui m'a posé la question aujourd'hui Qui dit, maman, est-ce que c'est possible En tant qu'enfant de Dieu que nous puissions faire la five. Maman, est-ce que c'est normal Bien-aimé, notre Dieu il est capable. L'éternel, il utilise à quoi il veut, quand il le veut, pour bénir ses enfants. Alléluia. Même quand il est capable de te bénir alors, l'éternel est capable même de disposer favorablement tes ennemis, de disposer favorablement les gens alors qui se sont moqués de toi, de disposer favorablement le même médecin qui t'a condamné. Lorsque l'éternel, le Dieu des armées, veut bénir, il est capable de disposer bien-aimé dans le Seigneur. Même tes propres ennemis Pour que toi tu puisses témoigner Le temps des miracles n'est pas encore fini Aujourd'hui si tu es là Tu dois rentrer dans ta saison Tu dois rentrer dans ton témoignage Tu dois rentrer dans ton rire Je le déclare et décrète au nom puissant de Jésus Christ Je le déclare et décrète aujourd'hui Maintenant By fire by force Ton nom doit changer Ton identité doit changer Tu dois porter tes bébés Au nom de Jésus Christ de Nazareth Je prophétise une faveur que tu dois porter tes bébés au nom de Jésus-Christ de Nazareth ma fille, tu dois porter tes bébés by fire, by force, tu pas à épingler, en tout cas je suis désolé tu dois rentrer dans ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ l'impossible doit devenir possible aujourd'hui même l'impossible doit devenir possible pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth je te déclare féconde my God, je te déclare féconde au nom de Jésus-Christ aujourd'hui j'appelle l'accélération de ta bénédiction, l'accélération de tes trompes au nom de Jésus. Les trompes s'ouvrent, les matrices s'ouvrent. Aujourd'hui, ton ventre répond au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tes entrailles répondent au nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare et décrète que ton ventre est béni à l'extrême au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quels que soient des rapports médicaux, quels que soit ce que les médecins ont dit, quel que soit ce que les docteurs ont qualifié, je ne sais pas ce que alors eux, ils ont dit comme dernier mot dans tes entrailles, l'une faveur Aujourd'hui, je déclare et décrète que tu rentres dans ton témoignage au nom de Jésus Christ. Que les sorciers de ta famille le veuillent non. Je te déclare féconde by fire by force. Je te déclare féconde by fire by force. Et je prophétise que le Dieu qui m'a donné ma fille Brenda aujourd'hui puisse visiter tes entrailles. Le Dieu qui a visité mes entrailles puisse aujourd'hui te visiter. Oui, parce que ça t'entoure de témoigner, ça t'entoure de te relever, ça t'entoure d'aller de l'avant au nom de Jésus Christ. Nazareth. Aujourd'hui, je prophétise au nom de Jésus-Christ. Quiconque a cité ton nom dans la maison alors des féticheurs, dans la maison des marabouts, dans la maison des mbikouri, dans la maison de qui que ce soit, pour que toi, tu ne puisses pas être heureuse, pour que toi, tu ne puisses pas porter d'enfant. Reçois le feu by fire, by force. Reçois le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Rentre dans ta saison et rentre dans ton miracle. Je le déclare et décrète aujourd'hui même au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Là où tu écoutes, moi très bien. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. cœur. Les miracles doit s'opérer. Tu n'as plus de trompe là où tu es. On t'a déjà coupé les trompes. Alléluia. On t'a déjà enlevé la matrice. Toi-même, là où tu es, tu es consciente. Où tu es conscient, tu es conscient en fait, tu le sais déjà. Là où tu es toi-même, tu sais que tu ne peux pas permettre à une femme de tomber enceinte. Aujourd'hui, je prophétise au nom de Jésus-Christ, que les miracles s'opèrent. Aujourd'hui, je prophétise au nom de Jésus-Christ. Un mouvement commence déjà à se faire alors que tu es en train de partager by fire, by force. Aujourd'hui, je déclare et décrète, Alléluia. Le ciel de ta vie s'ouvre au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'impacte tes entrailles, le Dieu qui m'a donné ces délits, le Dieu qui m'a donné cette fille, Alléluia. Je me souviens ce jour-là, le médecin est venu, il a dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas croyable. Attendez, alors on doit vous opérer. Alléluia. Et lorsqu'il est revenu, ils n'ont jamais compris. Comment est-ce que j'ai mis au monde un enfant à voix basse? Alléluia. Notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, et dans le mort. Alléluia. Ce qu'on appelle miracle, c'est quelque chose que ton médecin ne peut pas comprendre. C'est quelque chose qu'une personne ne peut maîtriser. C'est quelque chose en fait, c'est ça qu'on appelle miracle. Miracle veut dire que devant les hommes, c'est impossible. Mais avec l'éternel, c'est encore possible. Et aujourd'hui, je viens te dire encore, c'est encore possible que tu rentres dans le rire, c'est encore possible yandarabo Rabo c'est encore possible que ton identité change, c'est encore possible que toi aussi tu puisses dire, l'éternel le Dieu des femmes de foi m'a fait du bien au nom de Jésus Christ et de Nazareth, je te déclare béni, je te déclare béni femme de foi, je te déclare béni, je te déclare béni, je veux prier pour des femmes qui sont là, pour une raison inexpliquée pour une raison en fait même que tu ignores tu n'arrives pas à tomber bon enceinte pour une raison que tu ne sais pas on vous a bien dit que tout va bien chez vous, on est, vous êtes allé à l'hôpital on vous a dit que ça va, il n'y a rien vous allez porter des enfants alléluia, mais tu ne comprends pas pourquoi et comment tu n'arrives pas à tomber bon enceinte, tu ne comprends même pas comment et pourquoi tu n'arrives pas à porter tes bébés, aujourd'hui au nom de Jésus Christ et de Nazareth tu dois rentrer dans l'accélération de ton miracle aujourd'hui, by fire, fausse. pense à clamer l'éternel acclame le Dieu des armées acclame le Dieu créateur acclame le Dieu tout puissant, acclame celui qui opère des miracles, acclame celui qui est capable d'ouvrir tes entrailles acclame-le je t'en prie, va l'acclamer, acclame-le dis à l'éternel, mon âme te bénit éternel, mon âme t'exacte éternel, je viens te dire merci aujourd'hui pour ton amour infini éternel, je viens te dire merci aujourd'hui éternel, parce que tu es bon tu es merveilleux éternel, parce parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, parce que tu n'as pas changé Dieu des armées. Aujourd'hui, éternel, je viens élever ton nom. Toi, le Dieu trois fois saint, toi, le Dieu incomparable, Yandarabo Shakababa, toi, le Dieu incomparable, toi, le Dieu, lorsque tu dis papa, un mot et la chose arrive toi qui appelles à l'existence des choses qui n'existent pas comme si ça existait oh qui est comme toi mon papa, qui est comme toi le véritable, qui est comme toi Yandarabo Chakababa qui est comme toi la immolé qui est comme toi Yandarabo chendereke Koriana Manachike qui est comme toi le soleil de justice, qui est comme toi papa, alléluia, va l'adorer, va l'adorer, va l'adorer, va l'adorer, va l'adorer, va l'adorer, va l'adorer, va l'adorer, le même Dieu qui m'a donné ma fille, aujourd'hui te donne ton enfant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il y a l'une de mes filles qui m'avait dit il y a quelques mois, elle dit maman, tu sais maman, moi je suis obstruée obstricien, oh, obstricien maman, mon mari aussi, mon mari obstricien, je suis sage-femme. J'essaie de faire alors des recherches pour ton problème. Je n'ai pas pu trouver une réponse. Maman, j'ai fait des recherches pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé pour que tu tombes enceinte. Maman, je suis dépassée. J'ai tout fait, j'ai expliqué à mes collègues. On a essayé, maman, on a fait le chemin pour comprendre comment est-ce que ça s'est fait que toi, tu puisses tomber enceinte alors que tu n'avais plus alors les trompes. Maman, on n'a pas trouvé la réponse. On a juste compris que c'est un miracle. Alléluia. On a juste compris que... Il n'y a que Dieu qui est capable de le faire On a juste compris qu'il n'y a que le Qui l'a fait tout simplement Maman dans ton problème, à toi si on se pose trop de questions On a même mal à la tête, alléluia Aujourd'hui tu dois témoigner, femme de foi Oh, tu dois témoigner Au nom de Jésus Francia Jean, tu dois témoigner Au nom de Jésus Christ, tu n'as plus de trompe Tu n'as plus de matrice, on t'a condamné Alors à la stérilité, on t'a condamné À la maladie, on t'a condamné à la souffrance On t'a condamné, alors on a dit Il n'y a plus rien de bon qui peut se faire ta vie, alléluia. Aujourd'hui c'est un jour. Aujourd'hui c'est un jour. Aujourd'hui c'est un jour. Aujourd'hui c'est un jour. By fire, by force. Aujourd'hui c'est un jour. Aujourd'hui c'est un jour. Adore l'Éternel, adore l'Éternel. Au nom de Jésus Christ et de Nazareth, écoute-moi très bien. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui. Yandarabo shakababa. Toute cupidité de la sorcellerie Contre ta santé, contre ta joie Alléluia, contre ton mariage Aujourd'hui, reçois le feu au nom de Jésus-Christ Et de Nazareth Toute maladie incurable qu'on t'a imposé Aujourd'hui, libère et oublie ton chemin Au nom de Jésus-Christ Là, on a coupé tes trompes aujourd'hui By fire, by force, ça va repousser Ça va repousser, ça va repousser que Satan le veuille ou non, au nom puissant de Jésus-Christ Que Satan le veuille ou non Un miracle sur le point de s'opérer pour toi Un miracle sur le point d'arriver sur ton chemin Oh my God, est-ce que c'est à toi que je parle Va partager, va partager, va partager Commence à adorer, commence à adorer Écoute-moi très bien Lorsque je te dis adore Dieu Adore-le de tout ton cœur, est-ce que je te parle Lorsque je te dis adore Dieu Adore-le sincèrement, alléluia Si tu m'entends, yes, yes si tu m'entends, mes yes yes, mais yes yes, aujourd'hui l'alliance du sang de Jésus-Christ doit crier en ta faveur. Alléluia. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus doit parler en ta faveur. Aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ doit parler pour ton foyer. Alléluia. Va prendre ton eau, va prendre ton donc d'anxion si c'est possible. Alléluia. Je veux prier aujourd'hui directement. Je ne suis pas là en train vraiment de passer quoi que ce soit, mais je veux prier. Je veux déclarer sur toi et les grands miracles doivent s'opérer. Alléluia. Tu n'as plus de trompe, tu n'as plus de matrice, tu es sous la five. Tu n'arrives pas à faire tomber une femme enceinte, tu n'arrives pas à tomber enceinte d'une manière inexpliquée. Aujourd'hui, je veux prier pour toi. Les miracles doivent s'opérer dans tes entrailles. Va prendre ta bouteille d'eau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va prendre ton nuit d'anxiété si c'est possible. Je veux prier au nom de Jésus-Christ. Éternel, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Toutes ces femmes qui pleurent Éternel, à la longueur des journées, à la longueur de nuit éternelle. Les larmes qui ont coulé, nous te bénissons parce que c'est le temps des miracles. Alléluia, j'ai un à ta Comme un Jésus. Aujourd'hui, l'impossible doit laisser la place au possible au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et décrète que les miracles s'opèrent. Seigneur, tu es le Dieu qui dit appelle-moi. Seigneur mon Dieu, tu as dit que toquer, tu as dit chercher. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes là. Je me lève devant toi éternel Tes filles sont en train de pleurer Les moqueries se sont levées Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Nous voulons prier Va adorer l'éternel Adore-le comme tu l'as jamais adoré adore-le comme tu l'as jamais adoré écoute-moi très bien adore-le même quand les larmes vont couler adore-le comme tu l'as jamais adoré adore-le comme tu l'as jamais adoré adore-le comme jamais aujourd'hui adore-le tu dois porter ta grossesse je prophétise au nom de Jésus Christ que tous les filets qu'on a mis contre ta grossesse reçoivent le feu aujourd'hui tous les filets qu'on a mis contre ta grossesse reçoivent le feu by fire tous les filets qu'on a mis contre ta joie, reçoit le feu aujourd'hui. Va adorer l'éternel. On t'a mis un esprit d'écoute. Lorsque tu t'engages à suivre une bonne prière, tu vas remarquer ton téléphone bug. Tu vas remarquer, il n'y a plus rien. Tu vas remarquer des appels rentrent dans ton téléphone. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, ça s'achève. Tu n'as plus de trompe. Tu n'as plus de matrice. t'a les alors, l'autre trompe. L'autre, un seulement. On a laissé alors l'autre. Tu es là alors. Tu n'as plus de trompe car Carrément. Tu n'as plus carrément alors de matrice, on a tout arraché, tout ce qui permet à une femme de tomber enceinte, chez toi on a tout enlevé, alors cette prière est pour toi. Papa tu n'arrives pas à permettre à une femme de tomber enceinte, Tant, ton épouse ne tombe pas enceinte, vous ne comprenez pas pourquoi, pour une raison inexpliquée. Aujourd'hui alors tu dois savoir que cette prière ici là, c'est pour vous, au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu m'a dit aujourd'hui, quel que soit le niveau de la maladie, quel que soit le niveau de la souffrance, quel que soit, il y a une femme qui est là. Pour que cette situation-là puisse apparaître devant toi, tu as eu avorté et lorsque tu avais avorté, tu as commencé à pourrir. C'est-à-dire que tu as commencé à pourrir, tu as commencé à sentir mauvais, tu as commencé alors à, à, à sentir vraiment, quand je te dis sentir mauvais, alors tu as commencé à sentir mauvais au-dedans de toi. Alors ton problème a commencé par là. Pourquoi Parce qu'on t'avait mal avorté. Pourquoi Parce qu'on t'avait mal alors travaillé. Pourquoi Parce que ça ne s'est pas passé comme toi tu l'attendais. Mais laisse qu'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sous l'anxiété de l'Éternel qui est en train d'agir en ce lieu, que tu puisses être délivré au nom de Jésus-Christ. Le même Dieu qui m'a donné alors des enfants le même dieu qui a répondu à mes prières secrètes en public qui puisse aussi répondre aussi à tes prières secrètes en public aujourd'hui au nom de jésus christ de nazareth cette fois ci je déclare et décrète à cette même période tu feras couler les larmes tu ne feras pas couler les larmes parce que tu es triste mais tu feras couler larmes parce que l'Éternel a répondu à tes prières. Tu feras couler des larmes parce que Dieu t'aura déjà répondu, parce que Dieu t'aura déjà béni, parce que Dieu t'aura déjà délivré, parce que Dieu t'aura déjà fait sortir de la tristesse pour rentrer dans la gloire. Alléluia. Cette fois-ci, les larmes vont couler dans tes yeux. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à porter d'enfant, mais tu as, ça va couler parce qu'en ce moment-là, tu te diras. L'éternel, le Dieu des armées, il t'a répondu Tous les animaux qui viennent danser sur ton ventre Tous les animaux, toutes les poursuites que tu vois dans ta vie Doivent s'arrêter Les rêves de guerre que tu fais dans ta vie doit s'arrêter, aujourd'hui même au nom de Jésus-Christ de Nazareth pendant que tu es en train d'adorer l'éternel my God, que Jésus-Christ prenne place dans ta vie, que Jésus-Christ yanda rabo shakababa rabababa yakababa, yenderebere shike au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on t'a dit tu dois te faire à ça, on a dit tu dois te faire avec ça, on a dit, tu dois penser à l'adoption. Tu es là, tu n'as plus d'espoir. Tu es là, tu ne fais que pleurer. Tu es là, tu es dans la désolation totale. Tu es là, tu ne sais plus à quel saint te vouer. Cette prière est pour toi. Je te demande juste, va adorer l'éternel. Je ne te dis pas comment ça dit Amen. Ouvre le monde, paroles. Commence à adorer ce Là qui donne la vie. Adore-le aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, parce que je suis en train de voir la puissance de Dieu très haut, Yandarabo, Chakababa. Localise tes entrailles maintenant, parce que, femme de foi, ton ventre s'ouvre aujourd'hui. C'est ta saison au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Femme de foi, c'est ta saison by fire, by force. Je déclare et décrète que tu dois rentrer dans ton témoignage. Ton corps bouge maintenant au nom de Jésus-Christ. Alors que tu es en train d'adorer l'Éternel, le Dieu des armées, ton corps est en train de bouger Ton corps est en train de bouger Le spirituel qui influence alors le physique Ton corps est en train de bouger parce que tu dois tomber enceinte, parce que tu dois porter tes bébés, parce que tu dois aller de l'avant, parce que tu dois allaiter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu adores l'éternel pendant que tu es en train de l'adorer. Pense alors à l'humiliation, pense alors aux paroles qu'on a déclarées sur toi. Pense alors à ce que les gens ont dit sur tes entrailles. Pense alors à ce qu'on t'a donné comme nom. Pense alors à tout ce qu'on a dit à ton mari, à tout ce qu'on a raconté à ton mari. L'une de mes filles a appelé elle a dit « Maman, mon mari ne savait pas, mais ma meilleure amie est venu me trahir alléluia je veux que tu puisses alors commencer maintenant commence maintenant à adorer l'éternel que tu es en train de l'adorer, Yandarabo Que la faveur du Dieu très haut, que la faveur, que la faveur, que la faveur, que la faveur, que la faveur, que la faveur, que la faveur du Dieu, Yandarabo Que l'Éternel mon Dieu soit avec toi, que l'Éternel mon Dieu soit avec toi, que l'Éternel mon Dieu soit avec toi. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, alors que tu es en de partager. Laisse que les miracles puissent faire briller tes entrailles. Laisse que les miracles puissent faire briller tes entrailles au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Écoute-moi très bien. Adore l'Éternel, j'ai dit. Écoute-moi très bien. Maman, femme de foi, parce que cette prière est pour toi d'une manière ou d'une autre tu es passé quelque part d'une manière ou d'une autre tu es passé par les avortements peut-être d'une manière ou d'une autre tu es passé dans une maison d'une manière ou d'une autre une porte s'était ouverte il y a même des femmes qui sont là je veux prier aussi pour toi tu n'es jamais tombé enceinte en fait tu n'as jamais avorté tu ne connais même pas alors comment est-ce qu'on tombe enceinte Alléluia tu es là tu es en train de chercher la face de l'éternel tu es là tu es en train de montrer l'amour à ce Dieu-là, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on tombe enceinte, tu ne sais même pas alors comment est-ce que ça se fait aujourd'hui je déclare et décrète, alléluia, aujourd'hui je déclare et décrète que c'est un jour je déclare et décrète que c'est un jour je déclare et décrète que c'est un jour by fire by force aujourd'hui je déclare et décrète que c'est un jour quelles que soient les lois établies de des saints de quelles que soient les lois établies de ta famille Quelles que soient les lois établies Aujourd'hui Tu es passé quelque part Tu es rentré quelque part Tu as eu à faire des avortements Tu as eu à tuer Moi je veux que tu t'approches dans la présence de l'éternel En sachant que l'éternel est Dieu Il est alors le Dieu de la délivrance Alléluia Il est le Dieu qui va changer ton nom aujourd'hui En sachant que ce Dieu là aujourd'hui il va te faire rentrer dans la gloire en salant que ce Dieu là aujourd'hui va te faire rentrer dans ta saison dans ton témoignage by fire by force il y a quelque chose qui s'est passé tu ne voulais pas avorter cet enfant là mais on t'a convaincu parce que tu devrais voyager tu es allé tu as avorté parce que tu devrais alors rejoindre ton mari tu es allé tu avorter aujourd'hui tu n'arrives pas à porter d'enfant Je veux que tu ouvres ton cœur. Je veux que tu sois sincère avec Dieu. Et va demander à l'éternel de te pardonner. Va demander à l'éternel d'avoir pitié de toi. Va demander à l'éternel de te pardonner. Écoute-moi très bien, on va aller rapidement. Va dire à l'éternel de te pardonner. Dis à l'éternel, pardonne-moi mes avortements. Pardonne-moi les tueries. Pardonne-moi les assassinats. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je n'ai plus de trompe. Et s'il te plaît, je veux dire une chose. Ne le précise pas. Tu peux utiliser alors un langage que toi-même tu connais ou alors tu peux, dans ta langue maternelle, dans ta langue maternelle, ne fais pas connaître aux gens ton problème. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Alléluia. Je veux que tu puisses utiliser un langage. Alléluia. Je veux que tu puisses utiliser un langage qui te permettra alors de t'exprimer devant l'éternel, qui te permettra... Lors de rentrer dans ton témoignage Qui te permettra alors toi aussi de te relever Et de témoigner au nom de Jésus Christ et de Nazareth Aujourd'hui tes entrailles doivent reprendre vie Aujourd'hui tes entrailles doivent reprendre vie Aujourd'hui je déclare et décrète by fire by force Tu dois tomber encore enceinte au nom de Jésus Christ Aujourd'hui je déclare et décrète by fire by force Ton ventre doit répondre au nom de Jésus Aujourd'hui, je déclare et décrète au nom de Jésus-Christ que toi, tu es féconde. Au nom de Jésus, va dire à l'Éternel, pardonne-moi pour les tueries. Pardonne-moi pour les meurtres éternels, Pardonne-moi pour tout le mal éternel que j'ai fait autour de moi. Pardonne-moi, Éternel. J'ai détruit le couple de mes amis. J'ai pris les maris de... Mes amis, j'avorte éternel comme si c'était un jeu, en ne voyant pas éternel l'avenir. Aujourd'hui, je te prie de me pardonner. Le ciel est ouvert. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Va demander à l'éternel de te pardonner, s'il te plaît. Va dire à l'éternel de te pardonner. Sois sincère. Sois sincère. Sois sincère, s'il te plaît. Sois sincère. Sois sincère avec l'éternel. Sois sincère avec notre Dieu. Sois sincère pour que les portes s'ouvrent. Sois sincère pour que tu portes tes enfants. Sois sincère au nom de de Jésus-Christ de Nazareth va dire éternel pardonne-moi va dire éternel pardonne-moi va dire éternel pardonne-moi Jésus est pitié de moi Jésus-Christ est pitié de moi Seigneur j'ai avorté Seigneur je n'ai plus de trompe, je n'ai plus de matrice Seigneur je reconnais que j'ai fait du mal autour de moi Oh mon Dieu mon roi Oh Yana Dieu Yandarabo Baba Baba Aujourd'hui ton ventre doit répondre Aujourd'hui tu dois porter tes enfants Aujourd'hui by fire by force Va dire à l'éternel Seigneur mon Dieu je suis là Je reconnais Yaya j'ai tué J'ai fait du mal l'éternel J'ai accompagné les amis à la Depuis que j'ai accompagné mon ami éternel Je ne suis plus jamais tombé enceinte On me dit toujours que tu tomberas enceinte Mais je ne porte pas de bébés Je n'arrive pas papa à rentrer dans mon témoignage Je te prie de me donné. J'avais accompagné ma cousine éternelle. J'avais accompagné une amie. Seigneur, j'ai montré l'adresse aux gens. J'ai montré ce docteur là aux gens éternels. Tu es là, maman. Tu as certainement indiqué une personne. Tu as certainement indiqué un membre de la famille. Tu as certainement indiqué alors une personne qui ne savait pas là on avorte tu l'as montré alors ce docteur là aujourd'hui va demander à l'éternel d'avoir pitié de toi, va aimer la vidéo s'il te plaît, dis éternel pardonne-moi, pardonne-moi mes fautes Éternel. aujourd'hui Seigneur j'ai déjà eu un enfant, depuis que j'avais avorté la dernière fois je n'arrive pas à porter d'enfant, je n'arrive plus à avancer, je n'arrive plus à rire éternel, Seigneur où es-tu le Dieu qui répond par le feu, Et pitié de moi éternel, Et pitié de moi Dieu des armées. pardonne -moi moi, Seigneur, depuis que j'ai avorté, ma vie éternelle, mon Dieu, mon roi, va comme un vent, Seigneur, qui va à l'encontre, de là moi je veux rentrer, Seigneur, je veux te voir à l'œuvre, Seigneur, viens intervenir dans mes entrailles, viens intervenir dans ma vie, viens, Seigneur, faire quelque chose de nouveau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, on va aller dans une prière de combat spirituel, alléluia, on va aller dans une prière forte de combat spirituel. Alors, je veux que tu sois vraiment disposée. Je veux vraiment que tu sois sérieuse. Jusque-là, tu n'as pas d'enfant. Tu es ménoposée déjà. Tu as été ménoposée avant même le temps. Tu es là, tu m'entends. Alléluia. Tu as été même ménoposé avant même le temps que l'éternel, le Dieu des armées, a fait pour toi. Les sorciers se sont levés. Va dire à l'éternel, Seigneur Jésus, si je ne me souviens pas de mon péché, réveille ma mémoire. Va dire à l'éternel. Mon Dieu, si je ne me souviens pas de ce que j'ai fait de mauvais, réveille ma mémoire, réveille ma mémoire, réveille ma mémoire. Aujourd'hui, éternel, je vais témoigner. Aujourd'hui, éternel, je vais porter mes enfants. Aujourd'hui, éternel, je vais aller de l'avant. Aujourd'hui, éternel, mon Dieu, mon roi, mon histoire doit changer. Au nom de Jésus-Christ, Père, je reconnais Seigneur, je reconnais Seigneur, je reconnais mon Dieu, mon roi. Tu es là, a pris l'argent des hommes, tu as mangé, mangé, mangé, mangé. mangé. Oh, il y a des hommes pour lesquels on ne mange pas leur argent. Cet homme-là, il a pris tes enfants. Cet homme-là, il a pris ta joie. Cet homme-là, il t'a enlevé en fait la fécondité ou la fertilité ou la joie d'être mère. Alléluia. Tu es là, tu es en train de me suivre. Tu as un enfant mongol. Depuis que tu as cet enfant mongol-là, jusqu'aujourd'hui, tu n'es plus tombé encore enceinte. Laisse que le Dieu des armées se lève dans ta vie. Laisse que le Dieu des miracles se lève dans ta vie. Aujourd'hui et à jamais, by fire, Laisse que le Dieu, le repartir des brèches, se lève. Seigneur, mon Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. On t'a bonté selon ta grande miséricorde. Seigneur Jésus, Lever le psaume Papa 51. Je viens lever, éternel Éternel mon Dieu, mon roi, le psaume 51. Et pitié, Seigneur, de tes filles, de tes fils éternels. Et pitié, Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Et pitié, au oh Dieu des armées. chakababa Koriana Manachike, manashindereke, korishkana manashike. Aujourd'hui, éternel, mon Dieu, mon roi. Là où tes filles, tes fils ont tué, là où tes enfants ont fait du mal, éternel, là où tes enfants en même détruit les foyers des autres, en voulant aller être papa la deuxième, troisième, quatrième femme, en voulant faire pleurer la femme de la maison. Aujourd'hui, éternel, la malédiction que la première femme a jetée papa sur moi est en train de crier. Je n'arrive pas à porter d'enfant. Pardonne-moi, éternel. Depuis que la, la femme éternelle, papa de ce monsieur, avait dit « L'enfant que tu auras mourra. Mon enfant est mort. Depuis que cet enfant est mort, je n'arrive plus à tomber enceinte éternel. Seigneur, mon Dieu, épicé de moi, va parler. » Va parler, va parler, va parler, va parler. Va dire, Seigneur, pardonne-moi. Va dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Pardonne-moi, Éternel. Pardonne mon mari. Il a fait avorter les filles de Truits Pardonne à mon mari, Éternel. Il a fait avorter les filles de Truits Il a fait avorter les enfants de Truits Aujourd'hui, Éternel, j'appelle ton intervention. Pardonne Jésus. Pardonne, Éternel. Pardonne. Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, plus que jamais, éternel, je viens te demander de pardonner mon couple. Je viens te demander, éternel, de pardonner ma maison. Je viens te demander, éternel, d'intervenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi le réparateur de Brèche. Papa, m'a dit que toi tu fais des miracles. On a dit que toi, tu, lorsque toi tu ouvres, personne ne peut fermer. Lorsque toi tu fermes, personne ne peut ouvrir. Éternel, tu connais la profondeur même du cœur éternel de la personne. Tu as dit, éternel mon Dieu, venez à moi. Vous tous êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Papa, j'ai besoin du repos. Va dire, éternel, j'ai besoin du repos. Va dire, l'éternel, j'ai besoin du repos. Va dire, mon Dieu, j'ai besoin du repos. Va dire, Seigneur, j'ai besoin du repos. J'ai besoin du repos pour mes entrailles. J'ai besoin du repos. Je vais donner des enfants à mon mari. J'ai besoin du repos. J'ai besoin du repos. Va demander le repos auprès de l'éternel. Va demander le repos. Va demander le repos l'éternel te met au repos aujourd'hui Au oh nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth Que le Dieu des armées te mette au repos aujourd'hui Va dire à l'éternel Mets-moi au repos éternel Mets-moi au large éternel Moi aussi je veux témoigner, pardonne-moi Pardonne-moi éternel, je reconnais et je sais Qu'on m'avait coupé les trompes Aime la vidéo, s'il te plaît Facebook, s'il n'y a pas de j'aime En tout cas je ne vais pas parler Cette prière c'est juste pour les femmes qui n'ont plus de trompes Cette prière n'est pas faite pour tout le monde cette prière, c'est uniquement pour les femmes qui n'ont plus de trompe, n'ont plus de matrice, qui n'arrivent pas à tomber enceinte pour des raisons inexpliquées. Alors s'il n'y a pas de j'aime, aujourd'hui en tout cas, je ne vais pas aller par, euh, derrière le dos de la cuillère. S'il n'y a pas vraiment de partage de j'aime, je vais couper directement. Cette prière est spéciale uniquement pour les femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte d'une manière inexpliquée. Tu ne sais pas pourquoi? Mais tu n'arrives pas à porter d'enfants. Tu ne sais pas pourquoi. Mais tu n'arrives pas alors à, à donner des enfants à ton mari ou à donner des enfants à ta femme. Les hommes, d'une manière inexpliquée, n'arrivent pas alors à donner des enfants à leur épouse. Cette prière alors est pour vous. C'est ça qui est et très facile de partager. Alléluia. Va demander à l'éternel parce que lorsqu'on me signale, ça devient compliqué. Si je remarque sur Facebook, j'ai coupé là où tu es. J'ai mis sur cinq plateformes différentes de Facebook. C'est-à-dire j'ai mis sur le secret de la reine Esther, le vrai mariage à cœur ouvert. J'ai mis sur les histoires incroyables. Cette miraculeuse et enceinte par la foi. Si vous remarquez que la vidéo ne passe plus, c'est-à-dire que je l'ai coupé. Là, tout le monde va sur YouTube, prophétesse Closel officielle. Ça passe déjà devant toi là. J'espère que tu le vois. Alléluia. Tu es là, tu as beaucoup pleuré. Tu es là, tu te retrouves, tu n'as pas d'enfant. Tu es là, tu as prié, tu as cherché la face de l'Éternel, Tu as cherché l'intervention de Dieu. Tu es là, tu fais toujours du bien autour de toi. Tu es là, tu n'as pas de problème avec Dieu, comme on dit. Mais tu n'arrives pas à porter d'enfant. Tu n'arrives pas à rentrer dans ta saison. Tu n'arrives pas à rentrer dans ton témoignage. Tu n'arrives pas à aller de l'avant. Tu n'arrives pas à rentrer dans le rire. Tu n'arrives pas alors à te relever. Tu n'arrives même pas à voir la lueur de la main de l'éternel dans ta vie. Tu n'arrives même pas à voir quoi que ce soit dans ta vie. Tout est noir au-dedans de toi. Les portes sont fermées. Les interdictions se sont levées. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, je prie que le Dieu de toute substance se lève dans tes entrailles et alors que tu es en train de te répondre, sois sincère avec l'Éternel. Utilise des icônes. Utilise un langage codé. Que toi seul et Dieu allait comprendre. Utilise un langage codé. Utilise un langage qui te permettra que l'Éternel puisse savoir que tu es en train de pleurer. Sur YouTube, je ne vais pas voir vraiment des, des, pense appelle des icônes. Mais Facebook, vous pouvez utiliser des icônes en réagissant. Alléluia utilise un langage que l'éternel va comprendre réponds encore auprès de l'éternel tu es sous la cive tu es là, tu te retrouves, tu as fait la cive en tant que chrétien, tu as le droit de faire la cive que personne ne te trompe tu as le droit de faire la cive tu as le droit de le faire, alléluia parce que l'éternel notre Dieu il est capable d'utiliser quoi que ce soit pour alors bénir ses enfants l'éternel notre Dieu il est capable d'utiliser n'importe quoi te permettre, toi, de tomber enceinte. Alléluia. Tu es là, peut-être, tu as essayé la fibre. Ça n'a pas marché parce que tu n'avais pas la foi. Ça n'a pas marché parce que tu avais la peur. Ça n'a pas marché parce qu'alors les raisonnements de certains de Dieu ou de certaines personnes t'ont alors rabaissé. Mais aujourd'hui, moi, je déclare et décrète comme l'oracle du Dieu très haut que ton ventre répand, tes entrailles répondent. Aujourd'hui, il y a une fille qui est là, dans le groupe de la Côte d'Ivoire, ceux qui sont dans le groupe de la Côte d'Ivoire de WhatsApp, je pense que vous avez vu alors ce message. Alléluia. Le message de Elodie. Elle dit, maman, j'ai testé positif. Je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup, maman. Ton Dieu est vivant. Après une fausse couche, ton Dieu a encore fait un miracle. Je t'aime longue vie à vous, le Dieu de l'impossibilité. Maman, publiez-moi. Publiez pour moi. Et je demande une prière d'accompagnement. Parce que je sais que mon Dieu, il est avec toi. Alléluia. Ça, ce sont des signes que je demande à l'éternel. Ça, ce sont des signes que je demande au Dieu très haut ça ce sont des signes alors que l'éternel manifeste pour montrer que ce jour, c'est un jour à toi tu dois témoigner, ce jour c'est ce jour à toi ta tête doit se relever. ce jour dispose ton cœur, je veux que les miracles s'opèrent, Alléluia, je suis en train de voir Yandarabo Chakababa les anges de l'éternel parcourir des nations pour te localiser là où tu es, je suis en train de voir Yandarabo Chakababa Koryanamana Chindereke à une prière seulement tu as besoin pour tomber enceinte tu as seulement une prière pour donner naissance à des beaux enfants en bonne santé rebondissant au nom de Jésus Christ il y a une femme qui est là pendant que je suis en train de parler alors que tu as reçu une césarienne, tu as eu un enfant et l'enfant est mort, alléluia tu as eu un enfant et l'enfant est mort tu es là, tu es en train de me suivre avant de dire maman prie pour moi, va d'abord apprendre à partager, partagez là, je ne connais pas maman prie pour moi, va partager s'il te plaît tu es là, tu as donné naissance à un enfant après une césarienne et l'enfant est mort tu n'as pas eu l'enfant, tu as battu dedans de toi, tu es très triste dedans de toi tu es en train de sentir apparemment il y a quelque chose qui t'a manqué au nom de Jésus Christ aujourd'hui, alléluia tu dois rentrer dans ta période joyeuse, tu dois obtenir alors Dieu doit s'impliquer pour ton problème, pour ton cas, au nom de Jésus Christ aujourd'hui by fire by force, tu es là le meilleur moment de communiquer avec Dieu c'est pendant la prière, le mais oh, tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Tu as l'impression que tu es, tu es devenu comme une malédiction. Tu as l'impression que Dieu ne te connaît pas. Tu as l'impression qu'il n'y a plus rien de bon qui peut se faire dans tes entrailles. Tu as l'impression que les portes de tes entrailles, tu es maudite. tellement la parole de cette personne-là qui a déclaré ce toi là. Et la force que tu as l'impression que Dieu ne te voit pas. Aujourd'hui, je prophétise dans tes entrailles au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Tu vas prendre possession de tes enfants. Il y a beaucoup de femmes tellement qui luttent contre le problème. Il y a Beaucoup de femmes tellement qui n'ont plus de trompe, qui n'ont plus de matrice. Beaucoup de femmes tellement qui n'ont pas eu à réussir leur fibre. Plusieurs femmes tellement qui n'ont pas était en fait accepté pour dire que c'est encore possible. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as eu à faire plusieurs fausses couches. Depuis que tu as eu à faire des fausses couches, tu n'arrives plus à tomber enceinte. Tu n'arrives plus à porter d'enfant. Aujourd'hui, j'arrête cette hémorragie. By fire, by force. Aujourd'hui, l'éternel, le Dieu des armées, je flash tes entrailles dans le sang de Jésus. Va plaider le sang de l'agneau immolé, va plaider le sang de Jésus dans tes entrailles, va plaider le sang de Jésus, va plaider le sang de Jésus, va plaider le sang de Jésus, va dire à l'éternel je plaide ton sang dans mes entrailles je plaide ton sang éternel au nom de Jésus Christ de Nazareth ce pour l'ennemi, papa levé, pour que moi je ne sois pas féconde, je plaide le sang de Jésus-Christ. Je plaide le sang de la délivrance. Je plaide éternel le sang et je déclare et décrète dans ce sang, je suis féconde. Je suis féconde, je suis féconde éternel. Je suis féconde, je suis fruiteuse Éternel. dans mon mariage, dans mon foyer, dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel, je déclare et décrète aujourd'hui, le sang de Jésus lave mes entrailles. Le sang de Jésus flash mes entrailles. Le son de Jésus Yandarabo shaka Baba. Koyana Mana Shindere baba baba va plaider maintenant le sang de Jésus tu, ton corps, ton âme, ton esprit va plaider le sang de Jésus Christ sur la grossesse que tu as eu enlever sur le nombre de fils que tu as eu à, alors à rater, va plaider le sang de Jésus Christ dans les supermatozoïdes de ton mari va plaider le sang de Jésus Christ de Nazareth dans tes ovaires, dans tes ovites, va plaider le sang de Jésus Christ de Nazareth afin que les miracles s'opèrent, va Dire à l'éternel aujourd'hui, au nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus, le sang qui délivre l'éternel. Le sang qui donne des miracles, by fire, by force. Aujourd'hui, que les démons le veulent ou non, Seigneur, je veux rentrer dans la gloire. Alléluia. Tu es là, tu es devenu frustré. Tu es là, tu es devenu déprimé. Tu es là, tu es devenu déçu. À la fois, alors, tu n'arrives même plus à accompagner ton conjoint. À la fois, alors, tu n'arrives plus à accompagner ta conjointe. À la fois, alors, tu n'arrives plus à aller de l'avant. À la fois, alors, tu n'arrives plus à croire en rien. À la fois, alors, tu, tu as l'impression que les portes sont fermées. Alléluia. Parce qu'on t'a dit, alors il y a une femme qui est là pendant que je suis en train de parler Tu as eu à faire un accouchement Mais l'enfant était mort dans le ventre Ton premier fils que tu as eu là Il était mort dans le ventre Et depuis qu'il est mort dans le ventre jusqu'à aujourd'hui Tu n'as pas eu d'autres enfants Oh Jésus Christ est vivant yakababa. Nous avons un nom qui est au-dessus de tous les noms Devant lequel tout genou fléchit Yandaravoshanereke Je plaide le son de Jésus Christ dans tes entrailles Aujourd'hui, je plaide le sang de Jésus, écoute-moi très bien. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit de Dieu me demande de te dire. Va plaider le sang de Jésus dans le nombre de larmes que tu as fait couler. Va plaider le sang de Jésus-Christ. Va plaider le sang de l'agneau immolé. Va plaider le sang au nom de Jésus. Va plaider le sang que le sang de Jésus-Christ et de Nazareth rentre dedans de toi aujourd'hui au nom de Jésus. Tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que l'Éternel veut te donner une raison de rire. Tu es là parce qu'aujourd'hui je te dis sur ma parole. C'est la naissance de ma fille que j'ai eu sans les deux trompes, alléluia aujourd'hui pour toi les miracles doivent s'opérer aujourd'hui alors tes entrailles doivent être impactées au nom de Jésus Christ et de Nazareth, aujourd'hui l'éternel mon Dieu va éliminer les douleurs l'amertume de cette grossesse de cet accouchement que tu n'arrives pas à palper, by fire by force va plaider le sang de l'agneau immolé lève-toi dans le sang de Jésus va dire à l'éternel je me lève dans le sang de Jésus Christ et de Nazareth Va dire à l'éternel, je me lève dans ton sang éternel, afin que je vive l'extraordinaire, afin que je puisse témoigner, afin que je puisse rire éternel, afin que les mêmes personnes qui m'ont condamné hier puissent alors revenir demain, me féliciter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que les mêmes Personne éternelle qui a condamné mon épouse, insulté ma femme éternelle, puisse revenir demain pour nous féliciter. Oh Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, mes entrailles sont bénies. Aujourd'hui, éternel, mes entrailles répondent favorablement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Plus personne ne peut me faire de la peine. By fire, by force. By fire, fire, fire, fire. Alléluia va dire à l'éternel je rejette tout ce que j'ai connu comme événement maléfique événement maléfique éternel dans mes rêves événement maléfique éternel en train d'allaiter des bébés dans le rêve Événements maléfiques éternel que j'ai connu dans ma vie, aujourd'hui je rends rendu et sans-effet. Tout ce que j'ai connu comme événement maléfique éternel, les viols dans des rêves éternels, les avortements dans des rêves éternels, courir dans des rêves éternels, courir de partout sans savoir où je vais. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, aujourd'hui, éternel, je le déclare nul et sans effet. Tout ce que j'ai connu comme événement éternel dans ma vie, je viens relever le sang de Jésus. Je viens relever le sang de Jésus. Je viens rélever le sang. Jésus-Christ de Nazareth éternel, afin que moi aussi je puisse rire, afin que moi aussi je puisse témoigner, afin que moi aussi j'aille en chakababa au Seigneur, mon mariage est devenu fade. Mon mariage, la tristesse a pris le dessus. À chaque fois que je tombe enceinte, je perds la grossesse. Aujourd'hui, éternel, mon Dieu, je viens briser, je viens tailler en place je viens détruire, éternel, tout ce qui me fait couler l'âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute influence éternelle, des Supermatozoïdes de mes ex, je rendu les rends nuls sans effet. Yandarabo, Chakababa, Koryanamana, Yakababa, Baba, Baba. Va dire à l'éternel, toute force éternelle de supermatozoïdes de mes ex, réclamant mes entrailles aujourd'hui, je me dans le sang de l'agneau immolé, je me dans le sang de Jésus-Christ et de Nazareth. Aussi vrai, éternel, qu'il y a une fille qui est née à cette même date, éternel, moi aussi, je rentre dans ma saison, au nom de Jésus-Christ, et le 12 Mars de l'année 2022, Yandarabo Baba. mes jumeaux seront là, mes triplets sont là, mes bébés seront là, by fire, by force, au nom puissant de Jésus-Christ, mon miracle sera là, by fire, by force, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'impossible va devenir possible pour moi, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ, toutes les portes de mes entrailles qui étaient fermées, éternelles s'ouvre parce que je me lève dans le sang de Jésus-Christ. La maladie que le médecin m'a condamné avec, la maladie que le médecin a dit que je ne peux pas porter d'enfant. Eh, hey, Yézou, le Dieu des esprits, de prophète, je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Je lève dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père de Gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel, au nom puissant de Jésus Christ et de Nazareth quel que soit le diagnostic des médecins quel que soit les rapports médicaux éternels aujourd'hui moi je déclare et décrète que je rentre dans ma saison aujourd'hui moi je déclare et déclare je rentre dans mon miracle, au nom de Jésus Christ et de Nazareth, plus personne ne pourra me faire de la peine, va le dire haut et fort, plus personne ne pourra me faire de la peine, au nom de Jésus Christ Yandarabo Chakababa écoute-moi écoute-moi, écoute-moi tu es là, on t'a dit que tu ne peux plus porter d'enfant c'est déjà trop tard tu es là, tu es ménoposé quadruplement, tu es là tu es ménoposé cent fois tu es là, tu es ménoposé il n'y a plus rien qui va tu es là, tu es ménoposé, en fait même la fertilité contre toi, tu es là, tu es ménoposé même règle, là tu ne vois plus ça fait cinq ans, ça fait six ans ça fait trois ans, ça fait quatre ans ça fait 20 ans, aujourd'hui je déclare et décrète au nom de Jésus Christ de Nazareth que tu rentres dans ton témoignage, tu rends dans ta saison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va dire à l'éternel, je plaide le sang de Jésus sur mon lit conjugal, je plaide le sang de Jésus-Christ, l'éternel, mon Dieu, mon roi. Je ne perdrai plus les enfants, je ne perdrai plus les enfants, je ne perdrai plus les enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne perdrai plus les enfants. Va le déclarer haut et fort. Alléluia. Tu dois le déclarer haut et fort. Ça vraiment, tu dois le déclarer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, je crois au miracle. Aujourd'hui, Seigneur, je marche sur le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je crie plus que le sang d'Abel. Je veux que tu te lèves dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ va te permettre de rentrer dans ton témoignage. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth, Yandarabo, Chakababa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Aujourd'hui ma fille est née Aujourd'hui Tedeli est née Aujourd'hui Brenda est née Les miracles du Dieu très haut doivent être locaux maintenant, ton ventre doit répondre by fire, by force by fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire. by fire, by force aujourd'hui je déclare et décrète que je rentre dans mon miracle je rentre dans mon témoignage, écoute moi très bien tu n'as plus les trompes je reprends tu n'as plus les deux trompes, tu n'as pas de matrice tu n'as plus, tu as seulement un seul trompe, c'est comme ça qu'on dit tu as seulement un seul trompe de l'autre côté il n'y a plus rien tu es là, ton mari n'arrive pas à te faire tomber enceinte. Pour une raison que tu ignores, tu n'arrives pas à tomber enceinte. Cette prière est pour toi. Nous voulons chuter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va dire à l'éternel, aujourd'hui Seigneur, je fais de ces jours, je fais de cette heure-ci où je suis maintenant, le jour de mon accouchement mystérieuse En 2022, je porterai déjà mon bébé je suis en train de parler en 2022 janvier 2022 je porterai, Seigneur, mes triplés. Je porterai mes triplés. Je porterai mes jumeaux. Je porterai mon miracle. Seigneur, je sais que tu peux tout faire parce que la distance n'est pas une barrière. Dans la vie de chaque femme qui est en train de m'écouter maintenant, dans la vie de chaque femme qui est disponible maintenant, dans la vie de chaque femme qui croit au miracle maintenant, Éternel, je sais que tu peux tout faire. Seigneur, je sais que la distance n'est pas une barrière. Seigneur, en ce jour, je fais de ce jour dans la vie de femme de foi yandarabo Baba, à cette même période éternelle à cette même époque à ce même mois éternel de l'année prochaine elle sera en train de témoigner au nom de Jésus-Christ de Nazareth elle sera en train éternellement Dieu mon roi de rire by fire by force au nom de Jésus saint esprit de dieu va dire, saint esprit remplis moi fais de moi une flamme de feu yandarabo Baba. Fais de moi une flamme de feu. Va dire Saint-Esprit de Dieu. Fais de moi une flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu. Yandarabo Shakababa d'aujourd'hui, Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, mes prières répondent d'éternel. Mes prières répondent d'éternel. Mes prières répondent d'éternel. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Maintenant, je vais te demander une chose. Tu vas faire un mouvement. Tu vas commencer à bouger ton ventre. Quand je te dis d'arrêter, tu arrêtes. Ça dit, arrête maintenant de commenter. Alléluia. Arrête maintenant de commenter. Je vais te donner, demander alors de commencer à bouger ton ventre Commence à bouger ton ventre maintenant Écoute-moi très bien Écoute-moi très bien Arrête maintenant de commenter Tiens ton ventre maintenant, touche ton ventre maintenant Touche ton ventre maintenant, touche tes entrailles maintenant Saint-Esprit de Dieu, repends, repends mes prières. Dis, Saint-Esprit de Dieu, rends dans mes entrailles. Dis, Saint-Esprit de Dieu, bénis mon ventre. Dis, Saint-Esprit de Dieu, bouge ton ventre, bouge ton ventre, bouge ton ventre, bouge ton ventre. Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, mon ventre qu'on a transformé, mon ventre est devenu un père, Mon ventre devient alors complet maintenant au nom de Jésus. La parole de Dieu, Yandarabo, Shakababa, la clé de la naissance éternelle, rentre dans mes entrailles, rentre dans mes entrailles. Bouge ton ventre, bouge ton ventre, bouge ton ventre. Bye il faut force éternel », mon ventre répond, mon ventre répond, mon ventre répond, mon ventre répond éternel. Les conséquences de la stérilité, les conséquences de larmes, les conséquences éternelles dans mon foyer, les larmes sont en train de couler, la tristesse est rentrée, mon mari n'a plus de joie, il n'y a plus de considération, c'est fini. Mon ventre répond, bouge ton ventre, bouge ton ventre là où tu es, arrête d'écrire maintenant, bouge ton ventre. Ah, si tu es un homme, tu es là, tu es en train de me suivre, tu as un problème de super, super, supermogramme, là où tu es alors, tu prends alors ta main, tu es en train de mettre au niveau de ton ventre, entre les pubis alors et ton ventre, tu es en train alors d'appuyer, tu es en train d'appuyer, au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je dois rentrer dans la gloire, aujourd'hui, mon ventre répond au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, nom de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu, mon ventre répond « by fire, by force ». Je sais que tu peux tout éternel. Délivre mon ventre, sécurise mon ventre. La ménopause s'est levée. Je ne vois plus de menstruation, je ne vois plus de règles éternelles. Ce ventre répond, ce ventre répond. Avec ou sans des règles éternelles, je veux voir, je veux voir mes enfants, je veux porter mes enfants, je veux porter mon miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui éternel, je te dédie mon ventre, je te dédie mon ventre. Va dire à l'éternel, je te dédie mon ventre. Va dire à l'éternel, je te dédie mon ventre. Je te dédie mon ventre. Au nom de Jésus parle à ton ventre maintenant commence à parler à ton ventre diable ton ventre mon ventre reçois le feu et la parole de l'Éternel reçois le feu et écoute la parole de l'Éternel reçois le feu et écoute la parole de l'Éternel mon ventre écoute la parole de l'Éternel reçois le feu maintenant au nom de Jésus-Christ mon ventre répond mon ventre répond au nom de Jésus j'enlève tout ce que l'ennemi a placé dans mon ventre tout ce que l'ennemi avait mis dans mon ventre dans mes entrailles aujourd'hui je vous ordonne de sortir Bouge, bouge, bouge, bouge, bouge. Tu dois bouger, tu dois bouger. Aime la vidéo. Une personne est là pour détester la vidéo. Hey, mon Dieu va te confondre. Même la mort n'a qu'à te frapper demain. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aime la vidéo, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, aime la vidéo. YouTube aime la vidéo. Aime la vidéo. Au nom de Jésus-Christ, mon ventre répond aujourd'hui. Mon ventre répond aujourd'hui. Mon ventre répond aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Oh Seigneur mon Dieu, je déclare et décrète que mon ventre répond. Au nom de Jésus, je déclare et décrète que mon temps de tabernacle est arrivé. Ton ventre, bouge ton ventre, bouge ton ventre. Bouge ton ventre, bouge ton ventre. Bouge ton ventre, bouge ton ventre fort là où tu es. Bouge ton ventre là où tu es. Bouge ton, ton ventre, commence à bouger ton ventre, commence à bouger ton ventre. Commence à bouger ton ventre. Moi je sais que tout ce qui a un nom a des oreilles. Alléluia. Tout ce qui a un nom a des oreilles pour entendre. Aujourd'hui, au nom de Jésus, ton ventre doit écouter la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, by fair, by force, aime la vidéo, ton ventre doit écouter la parole de l'Éternel. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je vais demander aux femmes de foi que tu sois sous la cible, que tu sois sous traitement, que tu sois je ne sais pas sous quoi là. Tu as un problème alors, tu as déjà un traitement, tu es déjà sous traitement, tu es déjà entré déjà alors, tu as un problème, tu avais un problème alors de l'autre trompe qui te restait, qui est bouchée. Tu vas prendre ta main, une main tu mets sur ta poitrine, une main tu mets au niveau du bas-ventre, alléluia. Tu, tu mets en fait au niveau du bas-ventre, alors tu, tu encercles, tu fermes comme ça, tu tiens alors fort. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, je déclare et décrète que le traitement répond favorablement pour toi. Je déclare et décrète que tu rentres dans ton programme, tu rentres dans ta saison, tu rentres dans ton rire, tu rentres dans ton miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Aujourd'hui, toute puissance de la sorcellerie d'envoûtement, toute puissance, Yandarabo, Chakababa, tu es là, tu t'es retrouvé seul, tu m'entends, tu t'es retrouvé l'homme que tu avais, le mari que tu avais la personne qui t'accompagnait a déjà fui est déjà parti parce que tu n'as pas porté d'enfant tu es là, tu te retrouves seul tu es là, là je tu es là, tu ne sais plus comment alors même prier ni alors où aller au nom de Jésus Christ et de Nazareth laisse que mon Dieu te localise aujourd'hui te faire rire laisse que mon Dieu change ton histoire aujourd'hui au nom de Jésus by fire by force écoute-moi très bien va dire éternel mon Dieu Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mon ventre écoute la parole de l'éternel et répond toutes mes prières secrètes. Répond toutes mes larmes secrètes. Aujourd'hui, l'éternel, le Dieu des armées, par sa parole, prend le contrôle de mon ventre. Moi-même, Clausel Tendresse, va dire ton nom. Je prophétise dans ma propre vie. Je prophétise pour mes entrailles. Je donnerai naissance à des beaux enfants au nom de Jésus. Je donnerai naissance avant même que la douleur de devienne très forte au nom de Jésus-Christ. Je brise la puissance de la stérilité. Je dis une parole de foi pour, mon, pour mes entrailles, pour mon utérus. Je dis une parole pour alors les supermatozoïdes de mon mari. Je dis une parole pour la vie de mon mari aujourd'hui. Au nom de Jésus, je n'aurai plus de complications, ni avant, ni, ni après, maintenant, à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je viens lier, ligoter et en pièces tout, tout ce qui m'interdit de rire, tout ce qui m'interdit de rentrer dans ma saison, tout ce qui m'interdit de rentrer dans mon témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, aucune montagne ne va plus se lever devant moi. J'ai la foi que le temps est arrivé pour moi de porter des bébés. Je déclare et décrète que le jour de mon accouchement, moi et mon bébé nous sortirons de l'hôpital en bonne santé. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, chaque ennemi de la maison de mon père, et de ma mère, refusant de me voir porter des bébés, soyez paralysés. Je vous attache sur vous lis maintenant au nom de Jésus. Je parle à mon ventre maintenant. Je vais tomber enceinte et accoucher comme les femmes hébreux. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, hein. je prie que dans quel hôpital que je me rendrai. Éternel, mon Dieu, tu vas me protéger. Tu mettras tes anges à ma disposition. Ils vont me précéder au nom de Jésus. Toute femme éternelle qui veut changer la destinée de mes entrailles. Avec le monde des ténèbres, reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Feu, reçois le feu. Je prophétise en tes entrailles maintenant. Je prophétise au nom de Jésus. Viens réagir, viens commenter. Je prophétise au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Ton corps reçoit maintenant, Yandarabo, Chakababa, l'ordre alors d'obéir à la parole de l'éternel. Je prophétise que ton corps, Yandarabo, Chakababa, Koriyanamana, Shindereke, Yakababa, Yendere, Shindereke, Anachique. Fire, fire, fire, fire. Aujourd'hui même au nom de Jésus-Christ. Ton ventre répond. Ton ventre répond. Ton ventre répond. Ton ventre repent, Ton ventre répond. Ton ventre répond. Ton ventre repent. Dis mon ventre est béni. Commence à dé mon ventre est béni. Commence à déclarer mon ventre est béni. By fire, by force, mon ventre est béni. By fire, fire, fire, fire, fire, fire. By fire, by force. Mon ventre est béni, mon ventre est béni. Ton ventre répond maintenant. Ton ventre répond maintenant. By fire, by force. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, va le déclarer, décrète maintenant. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, mon ventre répond, répond, répond, répond, répond à la parole de l'éternel au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Mon corps, je t'ordonne maintenant de faire sortir tout ce que l'éternel n'a pas planté tout ce que l'éternel, n'a pas placé dans mes entrailles. Sortez maintenant, laissez la place au témoignage, au nom puissant de Jésus-Christ. Laissez la place au miracle. Je prie aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, tout homme fort, toute femme forte, de la maison de mon père, Yandarabo Shakaba. Du côté paternel, du côté maternel, qui refuse de me voir heureuse, qui me refuse alors de me voir contente, qui refuse de me voir porter mes bébés. Aujourd'hui que la terre a soufflé la valle au nom de Jésus-Christ, je viens fermer toutes les gueules, toutes les bouches alors qui se sont levées contre ma fertilité. Au nom de Jésus, je viens lier, ligoter. Écoute-moi et... très bien. Tout le retard que j'ai connu dans ma vie, tout le retard que j'ai connu dans ma vie, quel que soit. Sa grandeur, quelle que soit sa largeur, quelle que soit sa profondeur, chaque retard que j'ai connu dans mes entrailles, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, recevez le feu. Chaque retard que j'ai connu dans ma vie, aujourd'hui, recevez le feu. By fire, by force. By fire, fire, fire, fire, fire. By fire, by force, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Éternel, maintenant, à partir d'aujourd'hui, Yandarabo, Chakababa, parce que tu es celui qui fait rattraper le temps perdu. Je déclare et décrète que je rentre, éternel. Dans la programmation des bonnes nouvelles. Au nom de Jésus, je rentre dans des opérations de miracles et j'accoucherai, éternel, papa, à terme comme les femmes hébreux Au nom puissant de Jésus-Christ, Père de gloire, Père de grâce, pour cette fille éternelle que je porte sur mon corps, Seigneur mon Dieu, j'appelle que tu, toi tu puisses intervenir. Lève ta main éternelle. Je parle aux femmes qui ont des fives ne réagis pas, ne répond pas. Au nom de Jésus-Christ, dis seulement Amen, Amen, Amen, Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui a permis que tu puisses alors porter alors cet embryon déjà dans tes entrailles. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, dans les problèmes que tu as connus ou dans ce que tu as vécu, aujourd'hui je déclare et décrète, Yandarabo, à cette même période, tu te retrouveras en train de rire, en train de témoigner au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, laisse que l'éternel Dieu des armées, il utilise alors cet intro vitro pour alors permettre à cet enfant de vivre dans tes entrailles, parce qu'il est capable d'utiliser quoi qu'il veut quand il le veut Laisse qu'aujourd'hui, Yandarabo, Chakababa, tu deviennes une source de bénédiction, une référence au nom Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'éternel, notre Dieu qui est fidèle, Yandarabo Shakababa. Le Dieu qui a béni Anna. Aujourd'hui, je prie que l'éternel, le Dieu des armées, se lève pour tes entrailles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que chaque rayon Yandarabo Shakababa. Frappant tes entrailles, pour alors, te, te, ta Christée pour alors, emmenant alors à l'échec de cette five, que le feu de l'éternel les localise, que le feu de l'éternel les localise maintenant, qui brûle tous, by fire, by force. Je déclare et décrète éternel le Dieu des armées, Seigneur, aujourd'hui, ouvre le ciel, mon Dieu, ouvre le ciel éternel, ouvre le ciel éternel, papa. Je remets toutes ces femmes en tes saintes et divines main Je les. Éternel, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu peux utiliser même les infirmiers, les médecins, les infirmières pour ta gloire, au oh Dieu des armées. Mon Dieu, mon roi, laisse que les médicaments, laisse que ces traitements éternels répondent positivement au nom de Jésus Christ. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande de prendre le contrôle des entrailles de tes filles et de tes fils, de prendre le contrôle, éternel, mon Dieu, mon roi, des de tes enfants, au nom de Jésus. Laisse, papa, que la procédure puisse aboutir, papa, à un résultat de test de grossesse positif, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, laisse-les porter une grossesse en bonne santé, au nom puissant de jésus -Christ. Christ de Nazareth. Laisse que les bonnes nouvelles éternelles, Dieu armées, puissent les localiser, puissent les localiser. « By fire, by force, the name of mortisant. » Et que la puissance éternelle des larmes, c'est tes éternelles dans leurs entrailles, à partir d'aujourd'hui, maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Docteur Jésus, je t'appelle. Docteur Jésus, je t'appelle. Docteur Jésus, Yandaramo, Chakababa, Docteur Jésus, viens intervenir. Docteur Jésus, viens faire sécher la stérilité. Docteur Jésus, viens intervenir Pour les femmes qui n'ont jamais vu les menstruation Pour les femmes qui ne sont jamais tombées enceintes Pour les femmes qui ne connaissent même pas la joie de la maternité Docteur Jésus, viens maintenant Viens guérir, viens transformer Viens ouvrir Yandarabo, Yana Seigneur, quelle que soit la gravité des vents éternels yandarabocha chakababa. quel que soit éternel mon Dieu mon roi la gravité des vents, quelle que soit papa la force du diagnostic mes papa de l'hôpital aujourd'hui, éternel permet à ces femmes de témoigner, permet à ces femmes de rire éternel que les tempêtes se taisent Yandarabo, yandarabocha que les tempêtes éternel mon Dieu mon roi disparaissent by fire by force in the name of Jesus by fire fire fire fire fire éternel mon Dieu mon roi Souffle les nouveau vent. Souffle le nouveau vent. Yanda Chakababa. Ta parole me dit éternel, Papa, tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si ça existait. Seigneur, mon Dieu, mon Roi, au nom de Jésus-Christ, je brise la puissance éternel, Papa, à long terme de la stérilité. Je brise éternel, Papa, la puissance. Je brise éternel, la force à la, sou à la source, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Et j'ordonne aux fausses couches, Seigneur, de disparaître. J'ordonne aux césariens éternels de disparaître, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth Seigneur mon Dieu, mon roi, va dire éternel augmente ma foi augmente ma foi éternelle, je veux porter mes bébés augmente ma foi éternelle, je veux allaiter, augmente ma foi éternelle, je veux rentrer dans mon témoignage Seigneur mon Dieu, donne-moi maintenant une direction divine, afin que je puisse rire, afin que je puisse témoigner au nom de Jésus, papa aujourd'hui je viens lier, ligoter à la source éternelle, toute maladie, toute infirmité, Yandarab Shakababa, toute forme de dysfonctionnement éternel, dans mes entrailles by fire, by force. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, tout esprit éternel, mon Dieu, Yandarabo Shakababa, de poursuite éternelle, poursuivant mes entrailles, reçois le feu au nom de Jésus. Reçois le feu au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, Yandarabo, Shakababa, Koriana c'est maintenant mon tour de porter des enfants c'est maintenant mon tour de rire éternel viens enlever éternel le livre de la stérilité dans mes, dans mes entrailles viens enlever éternel le livre de la stérilité, le livre des condamnations le livre de la honte éternelle dans mes entrailles, viens arracher viens enlever éternel papa la liste éternelle des maladies programmées papa pour mes entrailles, viens échanger en témoignage au nom de Jésus Seigneur mon Dieu mon roi, retire à mon nom du livre de la stérilité fais-moi rentrer éternel dans le livre de la fécondité, retire mon nom éternel de la liste éternelle du chagrin des pleurs, des larmes éternelles et fais-moi rentrer dans la gloire Seigneur mon Dieu mon roi, que le travail de mon mariage apporte la multiplication que le travail de mon foyer éternel apporte éternel papa la joie parce que toi tu as dit que les enfants sont un héritage au nom puissant de Jésus Christ et de Nazareth, Seigneur mon Dieu lève-toi afin que chaque bataille qui est rentrée dans mon mariage, Seigneur mon Dieu pas le mariage traditionnel, pas les cadeau que j'ai reçu par mon, mon baptême éternel, par le mariage religieux, par le mariage éternel, mon Dieu, mon roi à la commune. Aujourd'hui, reçois le feu et échoue, Seigneur. Je purge, Seigneur, le corps de mon mari dans le sang de Jésus. Je purge, éternel, Yandarabo, Chakababa. Au nom de Jésus, le corps de mon mari. Afin qu'éternel, papa, son corps soit rétabli. Au nom de Jésus, je purge mes entrailles éternelles dans le sang de la immolé Seigneur mon Dieu, mon roi Yandarabo, Chakababa, baba. Il y a une femme qui est là, tu me suis, tu as perdu ton mari Les larmes sont en train de couler Les larmes sont en train de couler Au nom de Jésus-Christ, laisse que l'Éternel, le Dieu des armées Pense ton cœur, pense ta blessure Au nom de Jésus-Christ Laisse que le Dieu des armées te console complètement au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus Christ, que la puissance de Dieu rentre alors dans tes entrailles, rentre dans tes entrailles maintenant et te permet d'avoir de, de, de, des enfants au nom de Jésus Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'attends des bébés dans ton ventre. J'appelle bé tes bébés maintenant. Les bébés alors dans le domaine spirituel doivent maintenant te localiser. Au nom de Jésus-Christ, parce que les spirituels influencent maintenant le physique. Laisse que tu reçoives tes bébés. Au nom de Jésus. Reçois tes garçons. Reçois tes filles. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Reçois tes jumeaux, reçois tes jumelles. Reçois tes quintuplés. Va prendre ta bouteille d'eau. Aimez, yes, yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible me dit dans le livre de Matthieu 19, vers 6, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Laisse que le Dieu de la possibilité se lève aujourd'hui pour tes entrailles. Laisse que le Dieu de la possibilité va prendre ta bouteille d'eau, va prendre ta bouteille d'eau, va prendre ta bouteille d'eau, va prendre ta bouteille d'eau s'il te plaît, va prendre ta bouteille d'eau, Yandarabo, Chakababa, va prendre ta bouteille d'eau au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel, le Dieu des armées, te fasse rentrer dans ta saison T'emmène dans ton témoignage aujourd'hui au nom de Jésus Christ. Seigneur mon Dieu, je te bénis et je te rends grâce. Je lève encore ton nom au-dessus de tous les noms, toi le Dieu créateur. Toi le Dieu qui ne n'échoue pas. Toi le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Toi le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas comme tu existé Tu es le Dieu tout-puissant éternel. Tu es le Dieu qui ne rate pas. Tu es le Dieu qui ne manque pas. Tu es le Dieu éternel lorsque tu dis oui, personne ne peut dire un non. Tu es le Dieu qui m'a donné des enfants éternels sans trompe, sans matrice. Tu es le Dieu éternel, mon Dieu, mon roi, qui répond à mes prières. Tu es le Dieu qui est en train de faire pleuvoir des témoignages dans mon ministère. Tu es le Dieu qui est en train de faire rire éternel plusieurs personnes. Tu es le Dieu qui est en train de changer l'identité dans la vie de tes enfants. Tu es le Dieu capable éternel. Je t'appelle le Dieu capable. Je t'appelle le Dieu capable éternel. Je te rends grâce pour cette eau que toi, tu as créée. Seigneur, mon Dieu, aujourd'hui, je l'emmène devant toi, Seigneur. Je l'emmène devant l'armée, Papa, de tes anges éternels, à notre service. Papa, je te demande de bénir cette eau de vie. Seigneur, que ça quitte l'eau ordinaire, que ça devienne l'eau des miracles. Seigneur, mon Dieu, ta parole me dit dans le livre de Monté 4, 4, 5, tout ce que toi tu as créé est bon et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne éternel avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Père de gloire, Père de grâce, je t'en prie, papa, bénis et toi, sanctifie eau, sanctifie-le éternel. Bénis et toi, Éternel, que ça quitte l'eau ordinaire et que ça devienne éternel, l'eau extraordinaire, que ça quitte l'eau naturelle et que ça devienne l'eau des témoignages. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ça quitte éternel, mon Dieu, mon roi, Yandarabo, Chakababa, l'eau normale et que ça devienne éternel, l'eau de miracle au nom de Jésus-Christ et de Nazareth laisse que chaque personne père de gloire qui va utiliser cette eau de vie reçoive la délivrance pour ses entrailles reçoive la délivrance pour son foyer reçoive la délivrance éternelle mon Dieu, mon roi, papa, pour Seigneur Jésus-Christ et supermatozoïde de son mari reçoive la délivrance éternelle Dieu des armées, Yandarabo, Chakababa reçoive la délivrance by fire, by force, my God je proclame sur cette eau de vie Yandarabo, Chakababa, Seigneur mon Dieu mon roi, la restauration, la paix éternelle la stabilité, la guérison mon Dieu mon roi l'accomplissement éternel la délivrance Seigneur Jésus Christ sur toute personne qui va utiliser cette eau partout là où ça sera posé éternel laisse que les miracles s'opèrent, Seigneur mon Dieu mon roi, laisse que ta gloire rentre dans cette eau, que ta gloire rentre dans cette eau éternel et que cette eau papa devienne la présence Seigneur de ton sang au nom puissant de Jésus Christ et de Nazareth afin que toute forme d'échec éternel dans la vie de tes enfants se change Éternel en témoignage, afin que toute force éternelle, mon Dieu, mon roi des forces couches, du Dieu des armées, se change en témoignage. By fire, by force. Je crois au miracle éternel, alors je bénis cet eau, Seigneur. Je le sanctifie que toute souffrance éternelle, toute infirmité éternelle, toute amputation même des trompes, mon Dieu, mon roi, alors qu'ils vont boire cette eau de vie, que les miracles s'opèrent, que la délivrance se lève. By fire, by force, in the name of Jesus j'appelle la délivrance et la restauration totale éternelle dans les entrailles de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, éternel, approuve éternel ma prière, accepte éternel papa ma prière. Yandarabo, Chakababa, Yandarabo, Il y a une femme qui est là pendant que je suis en train de parler. Tu es en train de chercher des enfants. Tu as tout ce qu'une femme peut désirer. Tu as tout ce qu'une femme, en fait, peut même vouloir. Mais il est en train de te manquer alors des enfants. La parole de Dieu me dit que la porte de la mort ne donc point devant toi. Au nom de Jésus, ils vont jamais alors se lever devant toi. Ils ne point point devant toi au nom de Jésus. Aujourd'hui, chaque stratégie de l'ennemi contre tes prières reçoit le feu. L'éternel me dit que tu aimes beaucoup l'éternel. Tu t'accroches beaucoup à l'éternel. Tu aimes beaucoup Dieu. Tu as tout ce qu'une femme peut désirer. Tu as tout ce qu'une femme peut vouloir. Mais il est en train de te manquer alors de porter des enfants. Aujourd'hui, je prophétise by fire, by force que tu rentres dans l'avancement alors des miracles que tu rentres dans l'accélération des miracles au nom de Jésus Christ j'appelle la victoire sur tes entrailles j'appelle la victoire sur tes entrailles by fire, by force in the name of Jesus by fire, by fire, by fire, by fire. on a gaspillé tes entrailles tu es là, on t'a dit que tu ne peux plus porter d'enfant en fait ton ventre même a été pourri il y a même jusqu'aujourd'hui, tu es là maman, tu es en train de m'entendre, même jusqu'aujourd'hui tu te sens même toi-même des odeurs il y a comme une odeur qui monte au dedans de toi, tu sens même cette odeur là il y a quelque chose qui est pourri depuis le jour que tu as fait cet avortement aujourd'hui que le Dieu d'Israël se lève, au nom puissant de Jésus Christ et de Nazareth dans cette eau de vie alors que tu vas boire yandarabo taux que ta délivrance soit certaine et que les miracles opèrent, by fire by force au nom puissant de Jésus Christ et de Nazareth tu es là, tu as un problème des yeux tu n'arrives pas à voir clair tu n'arrives plus à voir, alléluia tu n'arrives plus à voir, tu es là, tu as un problème des yeux. Tu fais même des efforts spécialement l'œil du côté droit. Ne voit pratiquement plus rien parce que l'œil est presque fermé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas prendre cette eau de vie. Tu vas le mettre dans les yeux. Oh Le temps des miracles n'est pas encore passé. Jésus-Christ de Nazareth, il va ouvrir tes yeux aujourd'hui parce qu'il est le Dieu capable. qui est capable d'utiliser quoi il veut, quand il le veut. Aujourd'hui au nom de Jésus, je bénis cet eau de vie. Que les miracles s'opèrent. Que les miracles s'opèrent que les miracles s'opèrent au nom de Jésus-Christ que les miracles s'opèrent que ton test de grossesse soit positif au nom de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus tu es là, tu as remarqué alors que ton mari il est déjà sorti ton mari est sorti alors avec une relation que toi tu connais, avec une personne que toi tu connais, ton mari est déjà parti tu es là alors que tu es en train de trouver que tu désespéré. Laisse-moi te dire une chose. Laisse-lui faire cette expérience. Tu verras que comment est-ce que Dieu va te rélever la tête. Alléluia. Parce que ce qu'il est allé chercher là, il va trouver. Mais reste tranquille parce que la Bible dit c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. Bois ton eau maintenant. Commence à boire cette eau maintenant. Commence à boire cette eau maintenant. Maintenant. Commence à boire cette eau maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que ton ventre s'allume. Commence à boire cette eau jeudi. Commence à boire l'eau de vie maintenant. Rabo shaka baba. Que ton ventre s'allume. Comme l'interrupteur maintenant, que le courant passe dans tes entrailles. Rabo shaka baba. Que le courant passe dans tes entrailles. Que tes entrailles répondent aujourd'hui. Au nom de Jésus, bois l'eau de vie maintenant. Maintenant. Bois l'eau de vie maintenant. L'éternel, notre Dieu, il utilise quoi il veut, quand il veut, qui il veut. Aujourd'hui, c'est eau de vie, Yandarabo Chakababa, va déclencher des règles que tu n'as plus vues depuis 3 ans, 4 ans. Va déclencher des menstruations. Tu es ménopausé, Yandarabo Chakababa. Précocement maintenant, Yandarabo Baba Que les gynécologues des gynécologues, l'ostricien des obstriciens, Alléluia. Docteur Jésus, fasse ton entrée dans tes entrailles. Bois l'eau de vie. Alors que tu es en train de Chakababa. Que tout ce que Dieu n'a pas planté dans ton corps, get out now get out in the name of Jesus get out now I say get out now get out by fire by force I say get out au nom de Jésus Christ get out au nom de Jésus get out au nom de Jésus Christ je déclare et décrète que tu ne porteras plus des enfants yandara voshaka paranormaux ou des enfants alors ne sont pas en bonne santé ou des grossesses arrêtées ou des G.U. je les arrête by fire by force alors que tu es en train de boire cette eau yandara je viens chasser sur ton chemin Tous les dévoreurs qui se lèvent contre ta joie, qui se lèvent Au nom de Jésus Christ aujourd'hui, j'envoie le feu de l'éternel de rentrer dans tes entrailles de contrôler tes entrailles de contrôler l'utérus de faire pousser les trompes, les matrices hey, my God. de faire pousser maintenant Je ne sais pas si tu es en train de voir ce que l'éternel est en train de Opérer. Je ne sais pas si tu es en train de voir ce que Dieu est en train de faire maintenant. Tu n'as qu'un seul enfant. Jusque-là, tu n'as plus porté d'enfant. Tu es là, tu as pris les enfants de tes soeurs, tu les fais passer pour tes enfants. Aujourd'hui, reçois ton propre miracle. Reçois tes propres enfants. Reçois au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, by fire, by force. Rentre dans ta fertilité, rentre dans ton témoignage, rentre dans ta saison. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, je brise la puissance du stationnement dans ta vie. Je brise la puissance du stationnement dans ta vie. Je viens m'élever contre toute forme de sorcellerie familiale, contre tes entrailles. Au nom de Jésus-Christ et de, de Nazareth, aujourd'hui je parle. Yandarabo Chakababa, tes entrailles reçoivent l'anxiété de la résurrection, l'anxiété de la vie maintenant au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, mon Dieu augmente les anges, assigné à te bénir, à te protéger my God, yandarabo Baba, et toute sorcellerie cachée, du côté de ton père, du côté de ta mère, dans ta belle famille, autour de toi est exposée by fire by force, my God au nom de Jésus, je brise pendant que tu es en train de boire cette eau que l'ignorance tombe, que les voiles d'ignorance tombent, que les voiles d'ignorance tombent, tombent, que les voiles de la honte tombe, que les racines de la sorcellerie dans la fondation du côté de ton père, du côté de, la, de ta mère, tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute tragédie de la sorcellerie, préparée contre ta joie, quatre failles, quatre failles, quatre failles, quatre failles. Aujourd'hui, je déclare et déclare que le Dieu de Anna, aujourd'hui, je déclare et déclare que le Dieu de cette femme stérile de la Bible se lève sur toi, le Dieu de Sarah, le Dieu de Anna, le Dieu de la maman de Samson le Dieu d'Elisabeth, le Dieu Yandarabo Chakababa Koryana Manachip reçoit le feu à l'intérieur de toi des Rebecca, des Rachel aujourd'hui, tes entrailles reçoivent maintenant, Hey my god je te connecte à la vie je te connecte à la vie je te connecte à la vie Yandarabo Chakababa je te connecte à la vie je te connecte à la vie maintenant je te connecte à la vie maintenant je te connecte au chemin, la vérité, la vie maintenant Yandarabo Chakababa Yandara au nom puissant de Jésus-Christ. Feva, va feva, Féva. Féva. Bois l'eau de vie. Bois l'eau de vie pendant que tu es en train de boire. Tu vas sentir des mouvements. Tu vas sentir quelque chose est en train de te tourner dedans. Tu vas sentir comme il y a quelque chose qui est en train de bouger à l'intérieur. Tu vas sentir comme s'il y avait... C'est comme si tu étais en train de sentir la nausée. Bois l'eau de vie maintenant que la vie rentre dans tes entrailles. Pendant que tu es en train de boire, il y a des choses qui doivent, y choses qui doivent au nom de Jésus-Christ sortir. Maintenant même au nom de Jésus. Maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même au nom de Jésus. Chaque forme de sorcellerie dans ta maison, dans ton foyer, dans ta belle famille est exposée au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui se lèvent contre ta joie dans ton mariage, tous ceux qui se lèvent, tes belles-sœurs, tes beaux-frères, ceux qui font semblant de alors qu'il ne t'aime pas. Aujourd'hui, je déclare et décrète avec ton mari. là, Ils tomberont sur le tour de Babel. Ils ne parleront plus le même langage « by fire, by force ». Aujourd'hui, le gynécologue des gynécologues, il rentre dans ton problème. Il rentre dans ta vie. Je déclare devant le ciel, la terre, ta belle famille, les gens qui te combattent, les, ennemis, les amis ennemis à côté de toi. Aujourd'hui, tombe sous sur le tour de Babel. Ils ne parleront plus le même langage au nom de Jésus. Rentre dans la gloire. Rentre dans la gloire. Rentre dans la gloire. Ma Bible me dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Je suis en train de voir les miracles. Si toi, tu ne vois pas, moi, j'entends même le bruit des miracles. Je sens même l'odeur de la joie, du parfait, même que tu as utilisé pour les bébés. Je peux même alors même sentir l'ambiance de ta maison, l'ambiance de chez toi. Reçois la gloire, reçois la faveur. Rentre dans ton miracle, dans ton témoignage by fire by force ce qui ne s'est pas encore fait dans ta famille si ta famille n'a pas encore porté des jumeaux, des triplés, des quintuplés soit une référence soit une référence by fire by force laisse que cela commence par toi aujourd'hui au nom de Jésus Christ de Nazareth je te déclare béni je te déclare béni je te déclare béni je te déclare béni je te déclare béni, te déclare béni. Te déclare béni au nom de Jésus Christ je te déclare béni maintenant. Finis les larmes de tristesse. Alors que c'est torrent dans ton corps, que les larmes de joie prennent place. <coughs> Sorry. Que les larmes de joie prennent place maintenant. Que les larmes de joie prennent place que les larmes de joie prennent place au nom de Jésus, que ton dossier change maintenant, les mêmes desseins qui t'ont condamné, qui t'appellent pour te dire que nous avons une bonne nouvelle pour toi au nom de Jésus Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus rentre dans ta saison, rentre dans ton témoignage, rentre dans ton miracle by fire by force, Ruth, de si soit béni, que mon Dieu te bénisse puissamment, que mon Dieu te bénisse favorablement, que mon Dieu soit avec toi, au nom de Jésus Christ de Nazareth, je te déclare béni aujourd'hui et à jamais. Je te déclare béni au nom de Jésus. Que mon Dieu restaure ta santé. Que mon Dieu restaure ta santé. Que mon Dieu te restaure totalement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que les larmes de tristesse laissent alors la place aux larmes de joie à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Je te déclare béni que Jésus-Christ de Nazareth fasse son entrée dans tes entrailles. Fasse son entrée dans ta vie au nom de Jésus. Sois restauré, soit restauré, soit restauré, soit restauré, soit restauré, soit restauré, soit restauré, by fire, by force. Corianamana Shindereke Yakababa, Foria Baba Shindereke, Corishkanamana Shike, Yondoro Boro Shike, je te déclare béni, je te déclare béni, je te déclare béni. Je te déclare béni, je te déclare béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te déclare béni. Reçois au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ta stabilité. Reçois ma By force, que Dieu, tout ce que Dieu n'a pas mis dans ton corps. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. La pluie aussi, ça commence et ça s'achève. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, j'appelle ta guérison. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, Que mon Dieu stabilise ta barque. By fire, by force. Je te déclare béni au nom de Jésus-Christ. Chouna béni. Que mon Dieu te bénisse grandement. Que mon Dieu soit avec toi. Que le Dieu des armées te relève. Le problème que tu as, c'est Dieu qui le connaît. Qui réponde alors à cette prière. Qui réponde alors à cette offrande. Au nom puissant de Jésus. Y a, et il soit béni. Au nom de Jésus-Christ, je te déclare béni pour ton offrande. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel, le Dieu des armées, réponde maintenant. Que l'Éternel, le Dieu des armées, bénisse ton offrande by fire, by force in the name of Jesus. Que l'Éternel, le Dieu des armées, yandarabo Au nom de Jésus-Christ, te fasse rentrer dans ta joie, dans ton témoignage. Que l'Éternel, le Dieu des armées, change ton nom aujourd'hui et à jamais by fire, by force. By fire, fire, fire, fire, au nom de Jésus-Christ, tel miracle soit béni. Que mon Dieu te bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Laisse que l'Éternel de Dieu des armées puisse te restaurer totalement. Alléluia. Te restaurer complètement, te restaurer entièrement, te restaurer alors au nom de Jésus-Christ. Qu -ce que cette offrande crie pour toi, Qu -ce que cette offrande parle pour toi, Qu -ce que cette offrande yandarao chakababa se lève pour toi au nom de Jésus. Que mon Dieu active tout dans ta vie, tout dans ton corps, tout pour ta santé, tout alors ce qui te concerne, au nom puissant de Jésus-Christ, que l'impossible devant toi devienne possible. Et la distance n'est pas une barrière. Laisse mon Dieu affecte ta vie au nom de Jésus. Laisse que mon Dieu intervienne pour toi au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Mille tombes à ton côté, dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteinte. Alléluia. Que mon Dieu soit avec toi. Que mon Dieu soit avec toi. Que mon Dieu soit avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que mon Dieu soit avec toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, miracle. Maïmouna ta dénoi. Sois béni au nom de Jésus. Je bénis ton offrande. Je bénis ton offrande by fire, by force. Je bénis ton offrande au nom de Jésus et je déclare et décrète que ton ventre répond. Ton ventre répond by fire, by force. Ton ventre répond aujourd'hui. Tes entrailles répondent maintenant même au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ce pourquoi tu es en train de prier depuis longtemps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lel Mora soit béni. Que mon Dieu te bénisse puissamment. Que mon Dieu te bénisse grandement. Que mon Dieu te bénisse et élargisse alors. yandarabo Chakababa. Tes tentes au nom de Jésus-Christ. Je te déclare béni. Ton ventre répond à cette prière. Ton ventre est béni, ton ventre est béni. Je déclare et décrète que ton ventre est béni. By fire, by force. Le Dieu qui m'a donné ma fille, sans les deux trompes, réponds maintenant à tes prières. By fire, by force. Rentre dans ta saison et rentre dans ton témoignage. Aujourd'hui, maintenant maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, je brise chaque barrière qui t'interdit de toucher tes bénédictions au nom de Jésus-Christ, Amen Lisette Kada, sois puissamment béni sois miraculeusement béni je prophétise pour tes entrailles Yandarabo chakababa, l'accélération des miracles, des témoignages je déclare et décrète que le ciel de ta vie s'ouvre au nom de Jésus-Christ et que tout ce qui se cache derrière ton problème, l'éternel, le Dieu des armées, il se lève et il te répond par Favorablement. reçois ta délivrance qui va alors tous les ennemis de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, reçois la restauration dans ta maison. Reçois la restauration totale, my God. Yanda Rabo, Shendereke, Kouyana Manashike, raba Baba, Baba, Baba, by fire, by force, by fire, fire, fire, fire. Lisette Kanda, sois puissamment béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que mon Dieu rentre dans ton problème. Nous sommes kota le côté au nom de Jésus, Maïda Prem soit béni. Maïd Prem, que mon Dieu se lève devant cette offrande. Que ta prière réponde au nom de Jésus. Que cette offrande crie pour toi. Que cette offrande parle pour toi. Que cette offrande Yandarabo Shakababa te connecte à ton miracle. Au nom puissant de Jésus. Te connecte à ton témoignage. By fire, by force. Je te déclare béni. Aujourd'hui, maintenant même. Au nom puissant puissant de Jésus Christ, de Nazareth. Alléluia. Je te déclare béni. Raymond d'Antoine, sois béni. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Sois béni au nom de Jésus Christ. Sois béni by fire, by force. Sois béni puissamment, miraculeusement au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Que mon Dieu étende tes limites. Que le Dieu de Anna se souvienne de toi. Oh my God. Que le Dieu de Anna se souvienne de toi. Toi et te fasse rentrer dans ta saison pour te faire rire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Léna, Myriam, sois bénie, sois bénie, sois bénie, sois béni. Que mon Dieu te bénisse et te fasse énormément du bien. Que le Dieu des amis te fasse rentrer alors sur ta liste de bénédictions, sur tes miracles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a commencé à œuvrer dans ta vie, qu'il achève. Rentre dans la gloire. Rentre dans la gloire au nom de Jésus. Rentre dans ton témoignage Corps, tu verras encore plus encore, rentre dedans by fire, by force, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Edwige Menges, sois béni. Que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus. Reçois tout ce que personne ne pourra te ravir. Reçois ta stabilité au nom de Jésus. Reçois ton bébé, accueille-le à bras ouverts. Je lève au nom de Jésus-Christ de Nazareth Genèse 30, verset 22 Je lève au nom de Jésus De la même manière que Dieu se souvient De Rachel, Allé, alléluia Que l'éternel, le Dieu des armées, se souvienne de toi Je prophétise aujourd'hui Au nom de Jésus-Christ de Nazareth L'éternel te donne la force porter alors tes bébés à terme. Au nom puissant de Jésus, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle. Je déclare et décrète Yandarabo, Chakababa. Je brise chaque balai, Yandarabo, Chakababa. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci, Saint merci éternel. Chaque balai qui vient alors, voler tes miracles. Aujourd'hui, je le brûle dans le feu du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth sous <laughs> Alléluia. Rose, petit, Rose Marie Petit rock sois bénie, ma fille que mon Dieu te bénisse puissamment, que mon Dieu te bénisse miraculeusement, que mon Dieu te bénisse ouvertement au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Éternel, le Dieu des âmes, étende tes limites et te donne tes bébés maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare et décrète qu'à la même période de, de cette année, de l'année prochaine, tu te retrouveras en train de témoigner. À la même période alors, à la même époque de l'année prochaine, tu te retrouveras en en train de témoigner, by fire, by force, au nom de Jésus. Reçois la faveur. Que mon Dieu te donne une paix qui surpasse toute paix. Alléluia. Que mon Dieu te donne une paix qui surpasse toute paix. Sois en paix avec toi-même. Sois en paix au nom puissant de Jésus et reçois ton miracle. Amen. Bibimbo, sois béni au nom de Jésus. Que l'Éternel le Dieu des armées, le Dieu de mon appel, le Dieu que je sers avec intégrité, le Dieu que je sers avec droiture, sois ton Dieu au nom de Jésus Christ, je déclare et décrète aujourd'hui que l'Éternel le Dieu des armées change ton histoire à partir d'aujourd'hui, rentre dans ta saison, rentre dans ton miracle rentre dans ton rire au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth et laisse que ce qui ne s'est pas encore opéré dans ta famille s'opère maintenant par toi, by fire, by force je te déclare béni Shakababa. je te déclare béni au nom de Jésus Christ de Nazareth, Alléluia Mbamoussiniens, soit béni. Que l'éternel, mon Dieu, étende tes limites. Que l'éternel, le Dieu d'Israël, étende tes limites au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Celui qui t'a donné cette terre, étende tes limites au nom de Jésus. Et reçois ce pourquoi tu es en train d'attendre alors l'éternel de te donner à nouveau. Reçois au nom de Jésus, reçois que l'éternel, le Dieu des armées, te fasse rentrer dans les rires. Reçois tes papiers, tes papiers, tes papiers, tes papiers, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta stabilité. I fire force in the name of Jesus. Anna, sois bénie au nom de Jésus. Anna, c'est mais sois bénie. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te fasse rentrer dans les rires. Reçois tes bébés. Tu t'appelles Anna, reçois. Reçois tes enfants. Re